nous allons aller sur les pas de Jésus. Cette vidéo est le chapitre numéro 1, d'autres chapitres qui viendront et nous allons retracer un petit peu le parcours de Jésus dans son existence. Dans ces différents chapitres, nous allons comprendre qui fut Jésus, qui est encore Jésus et nous essayerons de comprendre aussi pourquoi il y a tant de souffrances dans le monde. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » il y a à peu près 2000 ans. À un certain moment, il l'a dit à ceux qui étaient près de lui. Cependant, ce qui est vraiment le plus courant dans, dans ces dires, c'est que de nos jours à nous, c'est de voir une société composée de personnes sans but ni direction, errant à la recherche constante d'un chemin impossible, impossible d'être trouvé. Alors, si ce n'est en Jésus, lui-même, sur les pas de Jésus, c'est l'histoire de Jésus qui devrait normalement nous mettre sur la bonne voie. Tout d'abord, l'objectif fondamental de ce que je vais raconter durant ces différents chapitres, c'est déjà essayer de comprendre et surtout de préparer ceux qui sont perdus, ceux qui se sont égarés dans leur vie, ceux qui n'ont pas de foi ou ceux qui ne la trouvent pas. Ce n'est pas d'endoctriner les gens, mais c'est plutôt d'essayer de raconter ce que fut Jésus, ce qu'il a dit aux hommes, parce que ça, ça a été écrit dans des livres, les livres, les fameux 66 livres de la Bible, raconte très bien l'existence, entre autres. Alors, ce serait d'engager jusqu'à la venue, finalement, du grand roi qui est Jésus. Et euh, surtout, c'est de se préparer, nous, sur le plan spirituel, à faire les bons choix dans notre vie pour essayer de vivre mieux et de comprendre pourquoi tant de souffrance. L'origine du chaos. Tout d'abord, il faut comprendre l'origine du chaos. Au commencement, tout le monde le sait, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu, là, se mouvait, juste au-dessus des eaux. Ça, c'est la Genèse. Les raisons pour lesquelles, dans ce vieux monde, tant de gens souffrent, et en font souffrir, justement, beaucoup d'autres. De montrer également la solution aux divers types de problèmes auxquels ils sont confrontés. Par ailleurs, d'éveiller la foi de ceux qui entendent et perçoivent le message du divin afin de pouvoir jouir ensemble de tout ce dont nous avons le droit, de tout ce que devant Dieu le Père, à travers le nom du Seigneur Jésus-Christ, à l'œuvre et à la grâce du Saint-Esprit. Nous vérifions ensemble ce que fut Jésus, ce qu'il a dit, et surtout nous allons en prendre connaissance, afin de bien se rappeler, ne pas oublier. À propos de la création, l'existence de quelque chose qui, à première vue, semble un peu incohérent, puisque dans les premiers versets, il est affirmé que Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre, mais la terre, tout de suite après, il est écrit dans le deuxième verset que la terre était cependant et vide. Or, comment peut-on comprendre que Dieu ait créé quelque chose de vide et informe, n'est-ce pas Et ensuite, qu'il ait créé quelque chose de, de complémentaire. Comment il a fait, pourquoi et dans quel but ben En effet, lorsque Dieu créa au commencement les cieux et la terre, ces derniers, en fait, étaient tout aussi parfaits que Dieu lui-même. Cela est évidemment puisque, en tant qu'œuvre de ses mains, rien ne pouvait avoir de faille ou de défaut, étant donné qu'il est Dieu lui-même et non un homme. Pour lui, il n'existe pas de limite en raison de son omnipotent, de son omniprésence et de son omniscience. Car en fait, si on veut bien essayer de comprendre à ce moment-là, son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Ça, c'est le psaume 148, verset 13. Jamais nous ne pourrons trouver en lui une quelconque imperfection. Puisqu'il est écrit « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance, qui a sondé l'Esprit et l'Éternel, qui l'a éclairé de ses conseils, avec qui a-t-il délibéré pour en finalement recevoir de l'instruction, qui lui a appris le sentier de la justice, qui lui a enseigné la sagesse, et fait connaître le chemin de l'intelligence. Voici les nations comme une goutte d'eau dans un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles comme une fine poussière qui s'envole. Et ces animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu Ça c'est le prophète Isaïe, 40, 12 chapitre. Tout ceci n'est qu'un aperçu que Dieu qui est Dieu. Qui est notre Dieu Quelles ont été ses pensées au moment où il a créé les cieux et la terre Notre esprit, lui, ne pourra jamais comprendre toute sa majesté, sa puissance et sa gloire. Car nous sommes en fait infiniment limités. C'est pourquoi nous croyons vraiment, nous croyons vraiment que lorsque Dieu créa les cieux, la terre, ceci était parfait et il l'est. Lorsque se produisit en fait ce que le deuxième verset de la Genèse nous affirme, des millions et des millions d'années s'étaient déjà écoulées et entre-temps, la chute de Lucifer eut lieu. Ce qu'Ézéchiel décrit avec beaucoup de, de, de propriété, d'ailleurs. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tit. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau de la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse, de sardouane, de topaz, de diamants d'Onyx, de Jasper de sa fille, et d'Or. Ça, c'est ce que a dit Ézéchiel, selon les messages qu'il a reçus. Les explications, à l'époque où Dieu parlait encore aux hommes, c'est ces apôtres qui racontent, qui ont écrit ces livres, qui nous permettent à nous d'être enseignés. C'est que Dieu, avant, parlait aux hommes. Dieu parlait aux hommes. C'est pas, pas que Dieu a cessé de parler aux hommes aujourd'hui. C'est que l'homme n'entend plus. Il ne veut plus rentrer. Il s'est mis du coton dans les oreilles. Il dit, euh, Dieu, c'est là l'essence même de la foi c'est là la perception du message de Dieu c'est là la porte du cœur c'est à ce moment là qu'il faut l'ouvrir on ne peut pas foncièrement entendre le message de Dieu si on, si on se renferme alors pour, évidemment pour retracer les pas de Jésus pour comprendre ce qui s'est passé avec Jésus il faut quand même comprendre ce qui s'est passé avant c'est bien de comprendre ce qui s'est passé avant pourquoi Jésus là mais avant, qu'est-ce qui s'est passé c'est pour ça que je vous, je vous parle de ça toute cette période à propos de la chute de Lucifer, qui signifie porte, « porteur de lumière », s'est produite entre les deux premiers versets de la Genèse, et tel que le, le prophète Ézéchiel le raconte. Lucifer fut lancé sur Terre, créant ainsi, sur cette planète, le chaos total. C'est-à-dire, une planète informée vide. Lucifer était déjà là, avant qu'Adam et Ève arrivent. Il était déjà là, lui. Alors, ce que raconte Ézéchiel, évidemment, le chaos total, on verra dans le deuxième verset que Moïse ne mentionne pas que les cieux étaient informes et vides, mais seulement la terre, parce que les cieux, en fait, avaient été arrachés et expulsés. Le chérubin profane à tous ceux qui le suivent, devenant ainsi le diable, celui qui sépare l'opposant et ses démons. Évidemment, voilà la raison pour laquelle les cieux continuèrent tels qu'ils furent créés. Ce qui est arrivé à la terre, à ce moment-là, s'est également produit chez l'homme. La Bible décrit aussi sa création. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur les bétails sur toute la terre et sur tous les reptiles dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de dieu cet homme il créa l'homme et la femme aussi la femme il forma tiré justement de la côte de l'homme tout ça a été créé évidemment et tiré de la poussière l'homme de la poussière de la terre il souffla dans, en fait, dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. C'est la Genèse, chapitre 2, verset 7. L'homme fut créé de, de façon aussi parfaite que la terre au départ, puisqu'Adam lui-même n'avait pas qu'un œil et encore moins encore moins ne souffrait quelconque maladie ou d'infirmité. Non, non, non, il fut créé à l'image selon la ressemblance du Très-Haut. Et il était totalement parfait, totalement parfait au départ. Alors qu'est-ce qui a cloché D'ailleurs, Satan, le mot en hébreu signifie « ennemi », pénétra sur terre et la rendit informée vide. Il s'introduisait aussi dans la vie d'Adam et Ève. Subtilement, il les encercla d'une telle manière qu'il cesse d'écouter la parole de Dieu. C'était son objectif. Pour n'entendre que Satan lui-même. Ainsi débuta la grande tragédie de l'humanité, son chaos et son vide, puisque l'homme lui-même ne se soumettait plus à Dieu, ne l'écoutait plus, ne l'entendait plus. Il resta subordonné à Satan. Or Dieu, Dieu est discipline, alors avec lui ne peuvent résider que l'erreur, le péché et les ténèbres. Pour cela, il fut obligé, en raison de son caractère, de faire subir à l'homme ce qu'il avait fait subir précédemment à Lucifer, l'expulsion de sa présence. Jusqu'alors, la nature collaborait avec l'homme. Il y avait une espèce d'harmonie. Dieu avait tout prévu. Étant donné que, que ce dernier ne devait pas suer pour en extraire le fruit de la terre, bien au contraire, la terre produisait naturellement tous les bienfaits pour que l'homme puisse vivre, mais bien vivre, en bonne santé. La terre produisait gentiment et naturellement tout ce que l'homme avait besoin, par la création divine. Dès lors, la terre se révolta contre l'homme, car ce dernier s'était rebellé contre son créateur. Aujourd'hui, nous voyons donc combien l'homme doit lutter pour extraire de la terre son pain quotidien, et souvent sans aucun succès, étant ainsi consumé par la faim, la misère, la disgrâce. Incapable en apparence religieux, scientifique, cultivé, élégant, le monde est dominé par les principes sataniques, sous sa trompeuse apparence extérieure. C'est une marmite bouillante d'ambition nationale et internationale, de rivaliser avec Dieu. Cette rivalité nationale est commerciale aussi des larmes cachées derrière un sourire. Satan et sa hiérarchie d'esprit méchant, chapitre 10, verset 13, Éphésiens, chapitre 6, verset 12, sont en fait les agents invisibles, la cause réelle de la soif, du pouvoir d'intelligence maléfique et de tous ceux qui recherchent et utilisent leur pouvoir terrestre pour faire le mal. Ceci étant les dirigeants visibles, les guerres et les conflits périodiques qui produisent la mort uniquement la mort et le chaos. Les fusions de sang innocents et l'extrême violence en fait en constituent le scénario indispensable. Dans la hiérarchie de l'organisation satanique, Satan exerce le pouvoir sur l'esprit déchu qui l'ont suivi dans, dans sa rébellion, sa rébellion originelle. Son autorité est sans aucun doute un attribut qui lui a été délégué par ses serviteurs. Ces esprits ayant décidé de le suivre au lieu de rester loyaux envers leur créateur, furent irrémédiablement, confirmés dans la méchanceté et abandonnés à l'erreur. Ainsi, ils sont en total accord avec leur prince des ténèbres et lui rendent un service volontaire dans leurs différents postes et fonctions. Au sein d'un royaume hautement organisé, Matthieu, chapitre 12, verset 25, leur décision initiale les a liés pour toujours à son programme de tromperie et à son inévitable condamnation. Bien que la connaissance de Satan, soit aiguë et surnaturel, il ne s'agit pas d'une connaissance sainte et salvatrice. Ces démons croient et tremblent, mais s'étant maintenus dans la méchanceté, ils ne cherchent jamais le pardon et la pureté. Ils savent très bien que Jésus est le Seigneur du monde spirituel, mais leur confession n'englobe pas une confiance salvatrice ou une soumission volontaire. Ils respectent Christ. néanmoins. Ce respect ne provient pas de l'amour envers une sainte communion, mais de la simple soumission d'une volonté inférieure à une supériorité dans la haine et le ressentiment. Vous comprenez que Satan avait tout prévu pour que les hommes se détournent de Dieu. L'œuvre de Satan est bien paramétrée et continue encore son œuvre. Mais heureusement, heureusement ce n'est pas totalement perdu puisque des hommes savent et gardent la foi. Les actes démoniaques semblent indiquer que les démons les possèdent dans certains cas dans le but d'une gratification Sensuelle, utilisant tout type d'impureté. Ceci peut expliquer en fait leur, euh, leur désir de vivre dans un état de nudité et le fait d'avoir des pensées finalement licencieuses. Selon saint Luc, chapitre 8, verset 27, et de fréquenter les lieux impurs tels que les sépulcres. La nature vicieuse en fait est ville des démons. C'est révélé à travers leur souhait d'entrer dans les poursuites et leurs activités de proclamation de l'amour libre. Avec la destruction morale d'une société ordonnée. Au-delà de leur intelligence surhumaine et de leur morale vicieuse, ils possèdent une force surprenante. Ils ont du pouvoir sur le corps humain. Il peut le rendre muet, le rendre aveugle, le rendre fou, lui donner l'envie de se suicider, lui causer des problèmes physiques, lui causer plusieurs malformations et difformités physiques. Il n'y a aucune raison de supposer que le diable et ses anges aient cessé d'agir de nos jours comme ils le faisaient au temps des apôtres. L'apôtre Jean a écrit ceci, « Le monde entier est sous la puissance du malin. » Vous comprenez qu'avec tous ces pouvoirs que les démons ils ont, vous comprenez maintenant un peu mieux ce qui se passe sur cette terre. Et malheureusement, beaucoup de personnes semblent croire que que c'est l'œuvre de Dieu. Mais non, non, c'est pas l'œuvre de Dieu. Le monde entier dort sous la puissance du malin. Selon ce que le Seigneur Jésus nous a transmis, Satan agit comme un père envers ceux qui lui appartient. Cependant, un père dépourvu de miséricorde. Pareillement, Satan est reconnu comme roi et Dieu du siècle aussi. Son royaume est celui des ténèbres et de la mort. Un royaume spirituel malin, qui opère sur les enfants de la désobéissance, en aveuglant -le leur intelligence. Il l'a toujours fait avec Adam. Quand Adam et Ève étaient dans le, dans le jardin d'Éden, et que Satan est venu pour les séduire, en disant « Pourquoi tu es nu ?» alors que Adam ne, ne savait pas qu'il était nu, de toute façon, ça n'avait pas d'importance. Il avait un regard beaucoup plus spirituel sur ce qui l'entourait, mais pas sur un, un regard pervers, finalement, sur sa nudité. D'ailleurs, il ne savait même pas que nudité, c'était quelque chose de pervers. C'est Satan qui lui enseignait ça. C'est pour ça que le malin qui opère de manière maligne, finalement, en faisant de Adam et Ève des enfants de la désobéissance, en aveuglant leur intelligence que Dieu leur avait mis dans leur tête, euh, leur avait fabriqué, pour pouvoir vivre éternellement sur une terre qui était déjà un paradis. À cette époque-là, c'était un paradis. Le diable continue à exercer sur les incrédules la même maîtrise que celle qu'il avait faite à Adam et Ève, c'est-à-dire soumettre lorsqu'il a péché. Le, le péché de l'homme, lui, euh, et le contrôle satanique exercé sur lui, ont ainsi étroitement corrélé l'incrédulité à la condamnation éternelle et le résultat de l'œuvre finalement pernicieuse de Satan chez l'homme. Tous ceux qui refusent de croire à l'évangile agissent à l'instigation de Satan. Pendant qu'il les tient sous son emprise, selon la Bible, c'est acte, chapitre 26, verset 18, la négation de l'existence d'un démon est en elle-même la conséquence de l'opération du diable dans le cœur de l'homme. Selon Corinthiens, chapitre 11, verset 14, L'accusateur face à l'église de Jésus-Christ, le principal objectif de Satan est celui de s'opposer à la volonté de Dieu lui-même. Il porte ainsi le nom de « adversaire ». Rappelez-vous l'histoire de Job, ce qu'il a infligé à Job. J'ai fait une vidéo sur l'histoire de Job sur ma chaîne, vous devriez la regarder. L'apostasie originelle fut l'intromission de sa volonté dans la volonté divine, amenant ainsi à l'exaltation de l'ego. Prétendant quoi, finalement Prétendant s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on qu adore, nous. Depuis l'assassinat d'Abel jusqu'au massacre des innocents par Hérode, on peut observer quelque chose, c'est-à-dire l'implacable haine de Satan envers la semence promise à son antagoniste. Vis-à-vis de quoi Vis-à-vis -vis du, du Messie de Dieu et du dessein divin, finalement Nous pouvons confirmer la terrible et venimeuse résistance de Satan et de ses démons au plan de Dieu à ses propos en Christ, par son apparition en personne, pour tenter finalement le Seigneur Jésus dans le désert, souvenez-vous. Également à travers les imminentes perturbations qui ont partout essayé de troubler son ministère public. La trahison de Judas, la négation de Pierre, l'effroyable aveuglement et tromperie des leaders juifs, nous constatons le même fait dans les annales historiques de l'Église. Jusqu'au dernier et terrible combat entre Dieu et les démons, dans un lieu appelé Armageddon. C'est ça, c'est l'Apocalypse, évidemment. Alors, dans la parabole de Jésus a parlé au sujet de la mauvaise herbe qui fut plantée par le diable. L'apôtre Pierre, finalement, nous mit également en garde par rapport à ça. Contre lui, la furie de Satan vise en particulier l'Église du Christ. Ces démons cherchent à, en fait à, à la détruire complètement, cette Église, pour toutes sortes de manœuvres. Quand je vous dis ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces Églises qui ont brûlé. Je dis ça... Je dis rien, mais je dis ça comme ça. Ils essaient d'empêcher tous ceux qui sont enseignés par la parole de Jésus d'accepter la parole de Dieu. Ils sèment les fausses doctrines en plus. Ils incitent aux persécutions contre le royaume du Christ en personne. Il est certain que la dite oppression du diable est dans sa majeure partie l'œuvre de ses émissaires et serviteurs, les démons. La grande partie de leurs activités colossales doit être déléguée aux démons, sachant que Satan n'est pas omniprésent ni omnipotent, ni omniscient d'ailleurs. Les démons angoissent l'humanité, brouillent sa pensée, par le biais de quoi Tout simplement de la possession démoniaque. Le feu éternel préparé pour le diable et ses anges est l'éternelle condamnation qui les attend tous, ces démons, et Satan lui-même. C'est en effet la terrible condamnation que les démons avaient à l'esprit lorsqu'ils, finalement, ils s'écrièrent ceci. Es-tu venu ici pour nous commenter avant a-t-il entre nous et toi Jésus nous arrête il est venu pour nous, pour nous toutes ces paroles dites par les démons prouvent que les démons finalement savent ce qui les attend, mais aussi savent que ils ne sont pas finalement en contact direct avec l'homme. Il y a toujours entre l'homme et les démons Jésus et Dieu, et c'est pour ça qu'ils ont tant de mal parfois à aller jusqu'au bout de leur pensée. Sinon, vous vous rendez compte, on serait peut-être tous morts, heureusement. Et c'est pour ça que je vous dis ne perdez pas la foi, parce que dans tous dans tout ce désordre, Jésus est encore là, Dieu est encore là, il fait ce qu'il peut, mais foncièrement, un morceau de bois brûlé, c'est compliqué de faire un morceau de bois qui n'est pas brûlé, quand il, est, quand il vient d'être brûlé, c'est un petit peu notre foi qui est, qui est brûlée et, et consumée, vous comprenez, c'est-à-dire que pour arriver à, à retrouver ce que nous fûmes avant, c'est pas Dieu qui va dire allez, vous êtes, euh, je vais vous expliquer vous allez comprendre, vous vous êtes fait endoctriner par Satan lui-même, bon allez c'est pas grave un coup de baguette magique, vous, vous redevenez euh, parfait dans votre imperfection c'est pas comme ça que ça marche non non, la perfection elle passe par le cœur et la conviction conviction de nous-mêmes que Satan est le mal et que nous sommes tous finalement aujourd'hui même moi, tout le monde vous, moi, nous sommes les héritiers de l'imperfection, les héritiers de l'imperfection créée par Satan sur Adam et Ève donc nous sommes imparfaits ici sur terre tout ce que nous faisons est imparfait pratiquement on fait pas toujours les choses mal mais en majeure partie tout ce que nous faisons c'est imparfait parce que nous sommes les héritiers de l'imperfection le dieu, dieu sait ça mais tout est écrit à présent tout a été réécrit en fonction de ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Satan sera jeté dans les temps de feu et de soufre sa demeure d'éternelle condamnation afin d'y être tourmentés jour et nuit au siècle et des siècles. Ça s'écrit dans l'Apocalypse, c'est Dieu qui a dit ça. Cela va sans dire que ses complices, finalement, qui ont collaboré avec lui, attention, quand il parle de complices, c'est aussi ceux qui ont marché sur les pas de Satan. Ça s'adresse aussi aux hommes. Cela va sans dire que donc ses complices, qui ont collaboré avec lui, dans son dessein de tromper l'humanité, subiront en même temps le même sort. Tout esprit malin sera présent le jour du jugement dernier devant le trône blanc et sera jeté aux flammes éternelles de la GN. Une fois loin, loin de Dieu, nous sommes plus proches de Satan et c'est pour cela que l'humanité est en train d'être confrontée à tout ce que nous pouvons finalement lire et écouter aux informations, personne ne se comprend, des parents contre leurs enfants et vice versa, des luttes de classe, des révolutions et des guerres, la lutte de l'humanité a toujours été, et ce sera jamais, jusqu'à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. La seconde venue de notre Christ. Comme une, finalement une, une dispute entre, entre tous les, les urubus, c'est-à-dire que plusieurs vautours pour une seule charogne, comprenez, dans le désert. La faim, la maladie, la guerre, et tout le reste, ont pris une place importante dans ce vieux monde, le rendant ainsi de nouveau informé vide. La fin de ce chapitre, pour, pour expliquer en fait, pourquoi le mal existe, et surtout, pour préparer la venue de Jésus, parce que Jésus, ne l'oublions pas, il est venu sur terre, envoyé par Dieu lui-même, pour nous sauver, pour nous reconvertir, pour nous laver de toutes ces choses dont on a été endoctriné par Satan lui-même. Mais au lieu de cela, eh bien, il a été crucifié. Il a quand même laissé des traces de son passage. Et c'est ça qui est important, de se rappeler de ça. Et il faut absolument s'en servir, parce que l'œuvre de Jésus continue sur terre. Il continue par les apôtres, que les apôtres ont enseigné aux autres, ils continuent par, finalement, les ceux qui font comme moi, qui essayent d'enseigner, moi, je n'ai pas de vouloir enseigner l'homme, mais par cette démarche, je vous simplement, je vous explique, j'essaye de vous ouvrir les yeux comme moi, je les ai ouverts, il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai ouvert les yeux, et cette maladie qui finit par 19, là, pareil, pour vous puissiez comprendre pourquoi, alors s'il vous plaît, mes frères et sœurs, ne dites pas que c'est la faute à Dieu. C'est pas de sa faute. Laissez, laissez le dessein de Dieu faire son travail. Et ça commence par quoi Par notre reconversion, par un cœur nouveau, par un regard nouveau sur le monde. Parce que c'est bien ça qui changera le monde. Ça passe par notre tête à nous, notre vision des choses. Tant que nous serons endoctrinés par la volonté et les desseins de, du diable, le monde ne changera pas, ou pas vite. Voilà, mes frères et mes sœurs, c'était le premier chapitre. Nous continuerons, pardon, à la prochaine fois ce, ce chapitre, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Le deuxième chapitre, tout doucement, nous arriverons sur les pas de Jésus, son arrivée euh, sur terre par la foi et par ce que Jésus a enseigné aux hommes quand il était encore sur terre, avant que l'homme lui-même, nous, parce que nous aussi, hein, vous savez, dans la croix, dans le clou qui a transpercé, qui, dans les clous qui ont transpercé les pieds et les mains de Jésus, il y a notre nom dessus. Nous sommes quelque part les héritiers de ceux qui ont fait ça. Donc, nous portons finalement aussi un peu la responsabilité de ce qui s'est passé. C'est pour ça, nous ne sommes pas responsables directement, mais dans nos, dans nos actions mauvaises, nous sommes complices de ceux qui ont fait ça. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, mes chers amis, rappelons-nous ce que fut Jésus lorsqu'il est venu sur terre, et surtout, essayons de, de re nous reconvertir dans notre tête, et, nous, et surtout ouvrir notre cœur aux voies éternelles à Dieu.